Mesdames et messieurs, bonsoir! J'espère que ça va bien à la maison. Mon nom est Benoît Lafarrière et je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale sur la lutte professionnelle de l'une des plus grandes familles du monde de la lutte, la famille Von Rick. Je suis accompagné de mon éminent collègue Jonathan Drapeau. Comment ça va, aujourd'hui hey, Ça va bien, bien en ah oui, numéro un! J'espère que les auditeurs vont bien et qu'ils vont apprécier euh, notre émission spéciale sur les Von Eric. Euh, J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous à euh, écouter cette émission. Eh bien, vous savez tous que la famille Von Erich, c'est une famille de catcheurs américains, euh, originaires de l'État américain du Texas, bien entendu. Leur vrai nom de famille, c'était Atkinson. Parce que okay. tu sais, Von Erich, c'est un nom d'artiste. Oui, oui, ouais, ouais. Chaque membre qui a fait carrière dans la lutte professionnelle a pris le nom d'artiste Von Erich. D'après le patriarche de la famille qui se nommait Fritz Von Erich, une des plus grosses légendes de l'époque... Euh, Jack a pris le nom dans le cadre de son personnage car il dépeint à l'origine d'un Allemand Hill. À la fin, il s'appelait Jack Atkinson, Ad de son vrai nom. Oui, puis la plupart des membres de cette euh, défunte famille, vous, euh, vous le comprendrez lors euh, de, notre, euh, de notre podcast, sont malheureusement tous décédés. Euh, ces décès sont, la, sont sur la base principalement d'un mythe répandu sur une malédiction sur cette... Euh, sur cette famille, le terme « malédiction » von voniric » est également utilisé familièrement pour désigner la série des malheurs survenus. L'origine ou le but de la malédiction n'est généralement pas convenu et rarement discuté. Le plus souvent, l'histoire est présentée comme une mise en garde sur l'influence parentale, la rivalité fraternelle, les différents dangers que la lutte professionnelle peut apporter. Alors, euh, ce soir, dans le fond, Wrestle Rock Podcast a eu l'idée de vous faire un spécial sur cette famille qui s'étend sur trois générations de catcheurs, du moins pour le moment, parce que il y en a qui peuvent avoir des enfants, des petits-enfants. Euh... Exact, exact. La première génération, en fait, le seul membre de cette génération... Le seul membre était... masculin, oui. Oui, était euh, Fritz Weirich. On en a parlé euh, dans euh, le podcast... C'était Ted Biassi, je crois. Oui, oui, oui, oui. Oui, ouais, oui. c'est ça, on en a parlé. Et né Jack Barton Adkisson, le 16 août 1929 à Jewett, au Texas, entraîné par le reputé Stuart, père de Owen euh, et de Britt. Fr Fritz est devenu une star dans plusieurs promotions de la National Wrestling Alliance, la NWA, comme il NWA, notamment à Saint-Louis et dans la World Class Championship Wrestling, WCCW. Il a détenu le championnat du monde des poids lourds, AWA. En effet, le 23 juillet 1963, Von Erik a remporté le championnat AWA et le championnat Omaha à Omaha, dans le Nebraska, contre Vern Gagné pour le repère de 12 jours plus tard à Amarillo, Texas, face à ce même gagné. Yes, sir. Cependant, le championnat euh, d'Omaha de Fritz Von Erich n'était pas en jeu. Le 7 septembre 1963, euh, Vern Gagne, bien sûr, il a battu Von Erich à Omaha dans un match euh, d'unification des titres. Donc, c'était euh, la AW, euh, lors, ils ont unifié les, le, le titre que Von Erich avait à le titre poids lourd de la AWA le championnat poids lourd de la N.W.A. devient le titre officiel. Bien qu'il n'ait jamais remporté le N.W.A. World Heavyweight Championship, comme euh, notre lutteur québécois Ricky Martel oui, bien entendu. a remporté ce titre-là, il s'est toutefois bien démarqué au sein de cette fédération détenant de nombreuses autres ceintures majeures. Fritz a aussi été le président de la N.W.A. dans les années 70, mais pas vraiment longtemps, ainsi que président de la WCCW, Lorsque celle-ci a déménagé à Dallas, au Texas, euh, bien entendu, Fritz était également très impliqué dans la lutte japonaise où il était connu sous le nom de Tetsu no tsume", en anglais dit Aaron Flaw", et a aidé à reconstruire l'entreprise après la mort de Rocky Dawson, assassiné par les Yakuza en 1963. C'est intense, pareil. Fritz Von Erich a épousé Doris le 23 juin 1950. Ensemble, ils ont eu comme six fils avant de divorcer euh, en juillet 92. Puis le 10 septembre 97, à l'âge de 68 ans, Fritz est décédé d'un cancer du poumon et qui s'est euh, propagé dans son cerveau. Oui, il y a eu des métastases c'est. Euh... Ouais. Nous allons parler maintenant de... Bon, côté première génération, c'est la matriarche, l'épouse de, de Fritz von Erich. Puis, comme mon collègue le dit, Doris Ioannetta-Smith-Atkinson, euh, elle était l'épouse de Fritz Von Erich de 1950 jusqu'à leur divorce en 1992, après 42 ans de mariage, ce qui fait d'elle la matriage de la famille Von Erich. Elle est née le 18 novembre 1932 en Louisiane et elle est décédée le 23 octobre 2015 à l'âge de 82 ans. Fait elle a profité d'une belle vie quand même, bon, 82 quand ans, c'est une belle âge pour mourir. Non généreux, oui. bah ben oui. Doris souffrait depuis longtemps d'emphysème avant même de quitter Dallas, et son euh, presbytère de Swiss Avenue, et de déménager à Hawaï, où Kevin et sa femme Pam et leurs enfant, petits enfants, petits-enfants, ont vécu pendant près d'une décennie. À sa mort, elle est entourée de l'amour de ses siens. Et maintenant, nous allons enchaîner avec euh, la deuxième génération. Euh, okay. Là, c'est déjà un premier mort, puis c'est pas un enfant qui a vécu longtemps. Dans le fond, le premier fils de Fritz et de Doris est né Jack Borken Atkinson, Jr. le 21 septembre 1952. Euh, Jack Jr. est décédé accidentellement alors que la famille résidait à Niagara Falls, New York. Il a été électrocuté et noyé dans une flaque d'eau à l'âge de 6 ans, à Niagara, le 7 mars 1959. Ça a déjà commencé les mésaventures, c'est bizarre, noyé dans une flaque d'eau. Des fois, tu te demandes genre, si c'est pas quelqu'un qui est noyé dans une flaque d'eau. Ouais, je sais bien hein? il, il avait petit gars, mais... il avait 6 ans. Ouais, oh, mais il avait 6 ans. Tu penses pas que c'est pas son père qui a poigné d'or pis qu'il l'a choqué? Non, mais <rire> on le <rire> sait pas. <rire> sait... Non, mais calique, là. C'est un peu weird, là. Tu sais, moi, honnêtement, là je pense qu'il devrait avoir... Euh... Oh, oh. On va faire des recherches pour on va vous revenir avec ça. Exactement. Le deuxième fils, né Kevin Ross Atkinson le 15 mai 1957 à belleville Illinois, connu sous le nom de Golden Warrior, Kevin Von Erich, est le seul des fils de Fritz Von Erich à être encore en vie. La majorité de la carrière de Kevin a été consacrée à la WCCW, où il a eu plusieurs rivalités, surtout contre Chris Adams, The Fabulous Freebirds et Rick Flair. C'est là que Kevin est connu pour utiliser des mouvements qui l'ont rendu populaire au sein de cette fédération, comme les Body Scissors et iron Claw, ainsi que pour lutter nu-pied. Oui. Il y en a plusieurs des lutteurs qui ont, fait, qui ont lutté nu-pied. On pense à Kamala, à Noroka, Jimmy Snuka, Jimmy Snuka, Riddle. Ah ben Riddle, c'est le, le oui, futur. Ben oui, c'est ça. <rire> Kevin a épousé le 1er à août euh, 1980 Pamela Jimé. Ensemble, ils ont quatre enfants, dont deux filles, Kristen Reed. Qui est né dans le fond euh, en février 1981, et Lilian Lindsay en le 10 février 1985, donc ils ont un écart de quatre ans. Ouais. Et puis euh, ils ont eu deux fils, David et euh, Kevin. Euh, David est né en 88, et puis euh, Kevin Marshall est né le 10 novembre 92. Kevin a également sept petits-enfants. C'est intense pareil, hein? ouais. ça, ça, ça se produit dans cette famille-là. Oui, c'est sûr, ça, ça parle de la pratique de faire des petits chefs comme ils disent. En <rire> mai 2006, Kevin a vendu les images de la WCCW à Vince McMahon et à la World Wrestling Entertainment. À WrestleMania 25, Kevin a représenté la famille Von Eric, lors de son intronisation au WWE Hall of Fame. En 2015, Kevin est apparu dans un court métrage à ESPN, 30 for 30, intitulé Wrestling Duckers. Wrestling Duckers. Ouais, Exactement. The Young Rose of Texas, uh, David Vonerick, était le troisième fils de Fritz Vonerick. Il est né, uh, David Allen Elkinson, le 22 juillet 1958, à Dallas, au Texas. David a lutté dans la fédération World Class Championship Wrestling, lui aussi. Puis dans le fond, c'est là qu'il a affronté des légendes comme Harley Race, Ric Flair, qui a repris son titre de la N.W.A. Euh, euh, World Heavyweight Championship, sans succès. Ainsi qu'a fait euh, équipe avec ses frères Kevin et Kerry contre The Fabulous Freebird. David a également lutté dans le Missouri, remportant le Missouri Heavyweight Championship à plusieurs reprises. Euh, de la fin de 1981 à la mi-82, David a lutté sur le territoire de la Floride pour montrer qu'il pouvait travailler en tant que qu'île. Cette course a été couronnée de succès. David appréciant de bref règne en tant que champion solo et par équipe. Oui, puis juste avant, on parlait de Cap Candy Lee McLeod. Bien, David, dans le fond, il s'est marié avec le 26 euh, juin des... euh, ben, 1978. Et puis, ils ont eu une fille qui s'appelle euh, euh, Natosha, qui est née le 19 octobre 1978. Le bébé est décédé en bas âge et de David a rapidement divorcé... Hein, t'as pu y aller? Oui, David a rapidement divorcé. Ça. <coughs> Excusez, j'en repère la voix. a rapidement divorcé le, le 12 juillet 1979. Il s'est remarié en 82 avec Patricia « A Matter ». Ils sont restés ensemble jusqu'au décès de David. Oui. Euh... David, il est décédé en quelle calamari... Oui, ce ne sera pas long, on va arriver avec ça. David est retrouvé mort le 10 février 1984 à Tokyo, Japan, à l'âge de 25 ans. Le rapport de décès de l'ambassade des États-Unis mentionne qu'il est mort d'une entérite aiguë. C'est Rick... quoi ça? Ah, oh, je ne suis pas médecin, il faudrait que je fasse des recherches, je ne sais ouais, pas ouais. vraiment c'est quoi là. Ric Flair a écrit dans son autobiographie « To be the man » que tout le monde dans la lutte croit que c'était une overdose de drogue qui l'a réellement fait mourir, et que Bruiser Brody, le regretté Bruiser Brody mm -hmm. qu'on connaît tous, un lutteur et collègue qui a trouvé David, s'est débarrassé des stupéfiants en les jetant dans les toilettes avant l'arrivée de la police. Mick Foley affirme également qu'il est mort d'une surdose apparente de drogue. Un spectacle hommage a eu lieu quelques mois plus tard, en son honneur, au cours duquel son frère, Kenny Vonerick, a remporté le titre mondial NWA face à Ric Flair. Ça, tu parles de 84, mais ça, ça, ça a été dans le Pro Wrestling Illustrated le match of the year de 1984. Wow, ok. Et là, on... je vais te laisser enchaîner pour te faire plaisir. Kenny Von Erich était le quatrième fils de Fritz Von Erich. Il est né Kerry Jean Atkinson le 3 février 1960 à Niagara Falls, New York. Connu sous le nom de The Modern Day Warrior et de Texas Tornado, Kerry était de loin le meilleur lutteur de la famille Von Erick. Tout comme ses frères, Kerry a passé une bonne partie de sa carrière à catcher dans la World Class Championship Wrestling. Parmi les nombreuses rivalités majeures qu'il a eues, il y avait de il y avait celles contre Gino Hernandez, Iceman Parsons, Chris Adams et The Fabulous Freebirds. Kerry est devenu le plus titré de la famille, Von Erich lorsqu'il a remporté le N.W.A. World Heavyweight Championship euh, euh, le 6 mai 1984 au David Von Erich Memorial Parade of Champions, un spectacle euh, hommage euh, rendu à son ennemi euh, frère décédé. Kerry a perdu la ceinture trois semaines plus tard seulement, contre Ric Flair, également. Euh, ensuite de ça, dans le fond, Kerry a épousé le 18 juin... Non, non, non t'es pas Kerry a également oh, catché. Excuse-moi. C'est pas eu. Kerry a également catché ses rêves pendant plusieurs mois sous le nom de Ring de Texas Tornado à la, la fois de la World Wrestling Federation. Puis a remporté le championnat intercontinental de la WWF à SummerSlam 90... Face à Mr. Perfect et à la Global Wrestling Federation. Kerry a épousé le 18 juin 1983 Catherine Cathy Murray. Ensemble, ils ont deux filles, Holly Brooke, née le 19 septembre 1984, et Lacey Down, qu'on a vu à TNA, là, Lacey Van Erik, mm -hmm. euh, le 17 juillet 1986. Le couple s'est ensuite séparé avant de divorcer le 22 avril 1992. Ou, comme je l'ai mentionné, Lacey a lutté pendant plusieurs années, particulièrement à, à la TNA, en tant que Lacey Van Erik, avant de se retirer du catch en 2010. Le 4 juin 1986, Kerry a failli perdre la vie dans un accident de moto. Il a souffert d'une luxation de la hanche et d'une grande blessure, d'une grave blessure à la jambe droite. Les médecins n'ont pas pu sauver son pied droit et ont été dans l'obligation de l'amputer. Ça fait penser un petit peu à l'accident de Maurice Maddock Vachon. Sur pour que nom. Maurice, dans le fond, il courait euh, le matin et c'est un ivron qui l'avait pogné. C'est ça. Il a poursuivi sa carrière après l'accident avec une prothèse et a gardé l'amputation secrète. Pour la plupart des fans et des autres lutteurs, allant même jusqu'à prendre une douche avec ses bottes. Et boy, hein, Son amputation a été gardée secrète du public jusqu'après son décès. Cependant, Roddy Piper a déclaré dans son autobiographie Nous étions les meilleurs amis. En fait, il sentait assez à l'aise pour s'asseoir avec moi dans un hôtel et de me montrer sa prothèse. Après l'amputation de son pied, Kerry est devenu accro aux euh, suivi de d'autres problèmes liés à la drogue. Parmi eux, il y avait deux arrestations, dont la première s'est soldée par une mise à l'épreuve. Un jour après avoir été inculpé pour la deuxième accusation qui aurait probablement entraîné une longue peine de prison, étant une violation de sa probation. Et là, c'est le moment fatidique de Kerry. Je te laisse enchaîner. Et puis, dans le fond, euh, le défunt Kerry Von Erich s'est suicidé euh, par une balle de calibre 44 euh, dans le cœur le 18 février 1993 dans le ranch de son père dans le comté de Denton, au Texas, à l'âge de 33 ans. Euh, c'est bizarre, pareil, hein? il fait peut-être partie des 33, c'est spécial, pareil. Mm -hmm. Il a un, un marqueur placé par son père Fritz d'un ange à l'endroit où Kerry s'est tiré dessus. Bret Hart déclare dans, son, dans sa biographie, « It meant uh, my real life in the cartoon of worlds of wrestling. » que Carrie lui avait parlé des mois qu'il voulait mettre fin à ses jours, qu'il avait voulu suivre ses défunts frères, qu'il appelait. Son mariage s'était également effondré. Il pensait que la mort, la, la seule option. Mais tu sais, Brett, s'il savait ça, là, pourquoi il a pas dit au deux, même, va chercher de l'aide, c'est quelque chose. C'est sûr que dans ces époques-là, euh, en 93, c'était moins parlé. Euh, moins euh, mot psychologique, oh, je pense. vraiment. Alors maintenant, nous allons enchaîner avec Mike Von Erich, qui était le cinquième fils de Fritz Von Erich. Il est né Michael Brett Atkinson et a vu le jour le 2 mars 1964 à Dallas, Texas, connu sous le nom de Inspirational Warrior. Mike a remplacé David dans la rivalité contre les Von Erich avec euh, euh, contre les, euh, les Fabulous Freebirds après le décès de David. Selon le DVD Heroes of World Class, Mike voulait travailler pour World Class en tant que caméraman, il n'avait aucun intérêt à faire de la lutte, à faire du catch. Mm -hmm. Mais Fritz, son père, l'a forcé à succéder à son défunt David en tant que catcheur. Mike s'est marié le 14 février 1985 à Shani Danet Garza. Quelques temps après son mariage, Mike fut blessé à l'épaule lors d'une tournée en Israël et a été contraint de subir une intervention chirurgicale. Après l'opération, on a découvert qu'il souffrait du syndrome de choc toxique. Et ça, je vais vous donner un exemple de ce que c'est, une brève définition. Ça désigne un ensemble de symptômes graves et d'évolutions rapides comprenant fièvre, éruption cutanée, baisse dangereuse de la tension artérielle et défaillance de plusieurs organes. Une, ma une maladie très rare chez l'être humain. Mike fut contraint de se retirer de la lutte professionnelle, bien sûr, avec tout ce que Benoît vient de dire, après avoir été euh, dans la capacité de faire un retour sur le ring à 100 qui, il s'est lui aussi suicidé le 12 avril 1987 dans le comté de Denton, au Texas. La cause du décès est un overdose de tranquillisant. C'est bon. Ouais. Et maintenant, euh, nous allons enchaîner euh, sur Chris Barton Atkinson, qui était Chris Von Erich. Dans le fond, il est né Chris Barton Atkinson le 30 septembre 1969 à Dallas, Texas. Chris Von Erich était le sixième et le plus jeune de la famille Von Erich. À cause de sa petite taille de 5 pieds 4, de son asthme et de ses os extrêmement fragiles et sujets à se facturer souvent, Chris n'a jamais pu atteindre le succès et la gloire que son père et ses frères ont atteint. Il a fait de nombreuses tentatives pour réussir dans ce milieu en raison d'un amour incroyable de la lutte qu'il a maintenu malgré de nombreuses blessures. Il a géré une rivalité majeure avec Percy Pringle dans la euh, USWA, mais sa carrière n'a jamais vraiment décollé comme les autres euh, membres de, de sa famille. À l'occasion, dans le fond, il y avait lui et ses frères Kerry et Kevin, ils ont, euh, puis euh, avec Chris Adams, ils ont lutté contre euh, Percy Pringle et Steve Austin, mais euh, Chris n'a lutté euh, que contre Pringle, tandis que Adam, Kerry et Kevin, euh, beaucoup plus athlétiques, ils ont lutté contre, contre euh, Steve Austin à l'époque. Là, malheureusement... Il que ça faisait bien longtemps qu'il était dans l'incapacité de... Il voyait que ça ne marchait pas dans ses affaires, dans le monde du catch. Chris est devenu déprimé et frustré. Il a également eu énormément de chagrin à la suite du décès de son frère Mike. Et en 91, 18 jours seulement avant son 22e anniversaire, il s'est suicidé par, par balle dans la tête. C'est intense pareil, là. Ouais. Alors là, mesdames et messieurs, on va vous parler de la troisième génération de la famille Von eric euh, et comme on l'a dit juste au début, ben, c'est une continuité de de De, de, de génération en génération. Ouais, c'est vraiment une famille maudite. Je trouve ça vraiment... Mais euh, ben que les petits-enfants et la troisième génération ont plus de chance, maintenant. Oui, c'est sûr. Alors, David Michael Ross Atkinson, euh, qui est né dans le fond le 1er juin 1988, mieux connu sous le nom de Ross Von Eric est le fils de Kevin Von Eric il porte le nom de ses, de, de ses oncles David et Mike. Il a été entraîné par son, euh, son père, Harley Race, et le dojo Pro Wrestling Noah. Ross est retourné au Texas pour aller à l'université en 2008. Selon le site web de la famille, il aurait lutté plusieurs, à plusieurs reprises. Dans un interview en 2010, Ross a déclaré que lui et son frère Marshall s'entraînaient également pour devenir des lutteurs professionnels. Ils ont fait leur début en équipe pour la Fédération de la Pro Wrestling Noah en juillet 2012. Ross et Marshall ont fait leur début à la, à la télévision nationale dans le cadre de la Total Non-Stop Action Wrestling, la TNA, à Slammiversary euh, 12, le pay-per-view euh, du, du 15 juin 2014 dans un match par équipe en euh, mettant au, en, euh, au pause The Bromance par disqualification. En juillet 2007, Ross, avec son frère Marshall et son père Kevin, ont lutté euh, au Rage Mega Show en Israël en mai 2019. Ross et Marshall ont signé un contrat de plusieurs années avec la Major League Wrestling, la MLW, qu'on a parlé, dans, euh, puis qu'on va continuer à parler euh, dans les prochaines émissions où Tadjiri de vie. a gagné euh, la ceinture euh, récemment. Maintenant, nous allons en enchaîner avec son frère, Kevin Marshall Atkinson, qui est né le 10 novembre 1992, plus connu sous le nom de Marshall Von Erich. C'est l'autre fils de Kevin Von Erich, qui est également quatre mm -hmm. Il porte le nom de son père. Il a été entraîné par Kevin Harley Race et au no dojo Noah, contre, euh, comme euh, son frère aîné. Il a fait ses débuts en 2012 avec son frère Ross dans la Pro Wrestling Noah. Il a utilisé le style de son père. Euh, il lutte à tapé nu. Il lutte tenu pied, lui, avec. Pour okay. hein? s'inspirait de son père. En hommage à son père, c'est bien. Marshall et Ross ont fait leur début à la télévision nationale au Samiversary 12. Le 15 juillet 2014, ils nous ont battu de BroMans par disqualification. Ça, on en a parlé il y a juste deux minutes. c'est parce qu'il était en équipe avec son frère, c'est ça. Le 29 mai 2015, les frères ont fait leur début à l'Imperial Wrestling Revolution, leur nouvelle promotion régionale. La IWR, du Arrow Club, en 2017. Ah, c'est ça. Ils ont remporté les championnats par équipe de la IWR... Du Arrow Club en 2017. En, en juillet 2017, Marshall avec son frère et son père Kevin ont lutté au Rage Mega Show en Israël. Ça, on vient d'en parler. Ouais, je sais, je sais qu'on se répète, mais c'est parce ouais, qu'il ouais. était en équipe avec son frère. Ouais, ouais. En mai 2019, Marshall et Russ ont signé un contrat de plusieurs années que, euh, avec la mère de les, on, vient on, on se répète, mais c'est ouais. ça, parce qu'il ne longe pas son frère, dans le fond, il est souvent ouais, avec son frère. Ça. Et puis, euh, les Sidon Atkinson mieux connue sous le nom de Lacey Von Erich, Elle est la fille de Kenny Vonerick qu'on a parlé juste avant. Ouais. Et puis, elle a auparavant travaillé avec la, la WWE sur le circuit indépendant et la, la TNA où elle fut championne par équipe de la TNA Knockouts. Mm -hmm. Elle s'est retirée de la lutte professionnelle en 2010, comme tu l'as dit tantôt. Exactement. Euh, le 25 janvier 2010, Atkinson était euh, l'invité sur l'émission de radio hebdomadaire Right After Wrestling sur Hardcore Sports Radio, sur Cyrus Radio Channel 98, avec l'animateur Arda Ocal. L'animatrice, tu veux dire? Oui, l'animatrice, <rire> ah, excusez-moi. En novembre 2010, elle a participé aussi à une semaine tiennée de Family Feud, les gars contre les filles, faisant équipe avec Angelina Love, Chris, euh, Christy Eam, Tara euh, Velvet Sky, contre Jay euh, Matt Morgan, Mick Foley, Mr. Anderson et Rob Van Damme. De 2008 à 2010, Atkinson a souvent été impliqué au podcast de lutte False Count Radio. En 2011, Atkinson a été présenté dans le documentaire acclamé par la critique Card, Subject to Change. Et puis, euh, pour terminer, en fait, on voudrait faire un hommage à la famille. Mais les la hommages f... qui ont été rendus, c'est ça, les... c'est la section hommage, donc le 14 juillet 2009, la vieille, la veille, la veille, ah, la veille, la veille de WrestleMania 25, la famille Rick fut introduite au temple de la de renommée, le Hall of Fame de la WWE par Michael Hayes, et elle était représentée par Kevon Von Erich. Eric. Eric, Voici les distinctions reconnues par la WWE par rapport à cette famille. La famille Von Erich est une famille de catcheurs remarqués qui a passé de nombreuses années à lutter dans la World Class Championship Wrestling, WCCW. Diverses combinaisons de la famille ont organisé plusieurs championnats par équipes régionaux et WCCW de la N.W.E. y compris le W.C.C.W. World Tag Team et le World Six Men Tag Team Championship. Alors euh, j'espère que vous avez apprécié notre émission spéciale sur la famille Von Erich, la défunte famille Von Erich. Euh, C'est assez impressionnant de voir à quel point cette famille-là euh, était maudite et puis euh, ont quand même accompli de grandes choses malgré euh, les différentes situations. Et euh, si vous avez apprécié euh, cette émission, euh, vous pouvez liker la vidéo, euh, vous abonner à notre chaîne, cliquer sur la petite cloche pour être euh, tenu informé de nos prochaines vidéos. Et mon nom est Benoît Laferrière, j'étais en compagnie de Jonathan Drapeau, et on se retrouve éventuellement pour un autre Wrestle Rock Podcast. Alors soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir!